Huawei vient de sortir la montre connectée la plus haut de gamme qu'il n'ait jamais fait, c'est la Huawei Watch Ultimate. Je l'ai en exclusivité depuis plusieurs semaines, je l'ai testée de fond en comble. Dans cette vidéo, je vous dis tout de cette nouvelle montre connectée qui en a dans le ventre. C'est parti Commençons par un petit tour du design de cette Huawei Watch Ultimate. Tout d'abord, cette Huawei Watch Ultimate est disponible en deux coloris, deux modèles. La Huawei Watch Ultimate Voyage Blue Edition est faite pour explorer, pour conquérir tous les océans, quelle que soit la profondeur. Avec sa lunette en céramique et en bleu foncé, elle a tout pour vous accompagner dans vos sports nautiques, que ce soit la plongée en eau douce ou en eau salée. Son design très nautique est à la fois classe et à la fois très esthétique. Quant à l'édition Expedition Black, elle, elle est faite pour conquérir les terres les plus dangereuses, que ce soit dans un trail, dans l'escalade, bref, elle est là solide comme un rock. La grosse innovation sur cette montre, c'est les matériaux. C'est la première fois que je vois une montre en zirconium. C'est un matériau qu'on retrouve dans l'aéronautique pour construire des vaisseaux spatiaux et aussi dans l'horlogerie de luxe. La Huawei Watch Ultimate est construite avec un zirconium premium qui va lui permettre une meilleure résistance à la corrosion, à la force tout en étant plus léger que l'acier. Pour accompagner ce zirconium, on aura un verre en saphir. Ce verre en saphir va protéger un écran AMOLED, un écran AMOLED de 1,5 pouces de résolution 466 par 466 pixels. C'est un écran LTPO AMOLED qui va permettre un haut taux de rafraîchissement et une grande résolution, ce qui permettra d'afficher un always-on display sans tuer la batterie. La lunette de cette montre bleue sur mon modèle, je vous le disais, est en céramique. Elle est en fait en nano microcrystalline céramique, qui va utiliser plus de 24 process de technique pour avoir une précision dans la gravure et dans la résistance. Sur le modèle bleu, on retrouvera deux bracelets, un bracelet en zirconium, qui fait bracelet métallique du coup, mais aussi un bracelet en caoutchouc nitrile hydrogéné. Bref, un bracelet en caoutchouc haut de gamme. Au niveau du modèle noir, on n'aura que ce bracelet en caoutchouc. Au niveau des dimensions, on a une montre de 48,5 mm par 48,5 mm avec une épaisseur de 13 mm, un poids approximatif de 76 grammes sans le bracelet. Le bracelet est un bracelet de 22 mm et il est bien entendu interchangeable. Sur cette montre, on va retrouver trois boutons deux à droite et un à gauche. Le bouton de gauche, c'est l'assist button qui va nous permettre de l'utiliser dans certains modes comme l'expédition mode ou lors d'une plongée sous-marine. Le bouton en haut à droite va être le bouton couronne rotatif qui va nous permettre de naviguer dans une montre comme on a pu voir sur d'autres Huawei Watch. Et le bouton en bas à droite, c'est le bouton de fonction que l'on va bien entendu pouvoir personnaliser. Ça, on va le voir. Dans la navigation juste après Vous l'aurez compris c'est une montre haut de gamme Que ce soit dans les matériaux, dans les finitions Bref elle est magnifique Maintenant on va parler un petit peu de ses caractéristiques techniques Parce que en plus d'un beau design Elle en a vraiment dans le ventre Pour pouvoir aller jusqu'à 100 mètres de profondeur En plongée Car oui au niveau des caractéristiques techniques Ces montres sont faites pour vous accompagner Un peu partout hein, que ce soit En montagne, en plongée, en mer En eau douce, bref vous allez pouvoir pousser les limites de ce que vous voulez faire avec ces montres. On va le voir après que au niveau du sport, on a quelques nouveaux modes comme le mode de plongée qui va vous permettre de mieux gérer voilà votre activité physique. Mais au niveau des caractéristiques techniques, on en a aussi pas mal. Car oui, la grosse performance de cette montre, c'est d'être résistante jusqu'à 100 mètres en plongée. Et ce n'est pas simplement du 10 ATM parce que vous le savez que l'étanchéité de 10 ATM ça ne veut pas forcément dire jusqu'à 100 mètres parce que ça va dépendre aussi de l'eau, si de l'eau salée etc. Là on a à la fois la certification 10 ATM mais aussi la certification 100 mètres avec des équipements de plongée standard, car elle va pouvoir aussi résister à la pression en eau salée, en eau de mer. On va avoir 4 modes de plongée qu'on va explorer tout à l'heure dans la partie sport de cette vidéo, et on va avoir plus de 100 sports qu'on va retrouver un petit peu plus classiques, qu'on va avoir dans les montres un peu plus classiques de chez Huawei. On a aussi un nouveau expedition mode pour voilà, les, les sports et le mode d'expédition sur Terre, pour l'instant il n'est pas sur la mise à jour que j'ai, j'espère qu'il arrivera avant la sortie de la montre. Mais ne vous inquiétez pas, je vous ferai peut-être une autre vidéo sur cette expédition de mode si j'ai pas pu le caler dans cette vidéo. Au-delà de ça on va avoir beaucoup de capteurs de santé haut de gamme comme un ECG, une détection de la souplesse artérielle, bien entendu un cardiofréquence mètre, un capteur de SPO2, capteur de stress, capteur de sommeil. Tout ça avec 14 jours d'autonomie et une charge rapide 60 minutes pour charger la montre entièrement. La montre aura aussi un microphone et un haut-parleur, ce qui vous permettra de répondre aux appels directement dessus. Bon, peut-être pas à 100 mètres de profondeur en plongée, mais dans la vie de tous les jours. Car oui, ce qui est vraiment top avec cette montre, c'est qu'elle a un design bah, très beau et une résistance très haute pour pouvoir à la fois avoir une montre belle au quotidien et une montre performante pour les sports les plus extraits. Elle sera compatible Bluetooth 5.2 et aura bien entendu un système de GPS Dual Band à 5 constellations. Voilà pour les caractéristiques techniques. Maintenant passons à la prise en main de la montre avec bien entendu la partie Smart. Regardons un petit peu la navigation dans cette sublime très belle montre, cette Huawei Watch Ultimate. Lorsqu'on va swiper de haut en bas, on va arriver sur notre menu des raccourcis. On connaît très bien ce menu des raccourcis car on va être vraiment sur un OS qui est semblable à ce qu'on va trouver sur les autres Huawei Watch. Donc sur ce menu des raccourcis on va pouvoir aller accéder aux paramètres, on va pouvoir mettre le mode sommeil lorsqu'on a envie d'aller dormir, euh, mettre ne pas déranger lorsqu'on est en réunion, etc. etc. Lorsqu'on va swiper de bas en haut, là on va arriver sur les notifications. Notification d'application, notifi... là c'est notification de l'application Huawei qui me dit mon rapport de sommeil. Mais on va aussi avoir les notifications des SMS, etc., etc. Vous allez voir, on va en reparler juste après. Lorsque je vais swiper de gauche à droite, je vais avoir un petit peu un écran qui va me synthétiser la météo. Et bien entendu, je vais aussi pouvoir accéder à mon petit assistant vocal. Lorsque je vais swiper de droite à gauche, je vais avoir mes différents widgets. Avec mon widget de rythme cardiaque, mon widget de la SPO2 mon tableau de, des pas que j'ai fait sur la journée, des minutes d'activité, etc., etc. Puis je vais avoir ma petite météo. Ensuite, j'aurai mon cycle lunaire, mon sommeil, etc., etc. Lorsque je vais vouloir accéder au menu d'application, je vais cliquer sur hop, le bouton en haut à droite. Ce bouton en haut à droite, c'est un bouton... Rotating, c'est un bouton, une couronne euh, rotative, c'est-à-dire que je vais pouvoir voilà zoomer dézoomer en fonction des applications, ce qui va me permettre du coup d'avoir euh, voilà une navigation un peu plus soutenue. C'est aussi le bouton qui permet d'allumer et d'éteindre la montre lorsqu'on va faire une longue pression. Mais dans tous les cas là, je suis dans mon menu d'application, je vais pouvoir du coup surfer comme ça, zoomer dézoomer comme ça. Ou bien entendu utiliser ou bien entendu utiliser ma petite couronne rotative donc là je vais avoir mes différentes applications qu'on va voir ensemble hein, que ce soit des applications de sport euh, des applications de pour avoir mes notifications mes messages mes contacts pour pouvoir appeler etc etc le bouton en bas à droite va être le bouton de fonction qu'on va pouvoir paramétrer un peu comme on veut hein, on verra on va pouvoir le customiser sur l'application ça permet d'avoir un accès rapide là par exemple au sport et de lancer rapidement un sport le haut bouton en haut à gauche est la petite nouveauté c'est le bouton l'assist button un bouton qui va vous permettre de vous assister lorsqu'on fera une pression courte sur ce bouton ça va automatiquement lancer l'expédition mode ou alors lorsque vous serez en train de faire de la plongée l'appui sur ce bouton Permettra de redémarrer la moyenne de profondeur Ou il vous permettra de switcher sur certaines mesures lorsque vous êtes en train de faire de la plongée Au niveau de la personnalisation on va pouvoir aussi directement sur ces montres Lancer un changement d'écran en restant appuyé Et bien entendu sur l'application vous allez pouvoir en choisir d'autres et en ajouter d'autres Directement ici depuis votre montre mais vous allez pouvoir aussi le faire directement depuis l'application en en chargeant plus sur votre montre. Une fois que vous avez choisi le cadran que vous voulez, soit vous pouvez sélectionner directement, soit vous allez pouvoir bien entendu, ici avec la petite roue crantée, gérer un petit peu plus le style. Moi j'aime beaucoup le premier, donc on va garder le premier. Parlons maintenant des notifications. Vous l'avez vu, lorsqu'on va switcher vers le bas, vous allez pouvoir recevoir des notifications. Notifications d'application qui vont vous euh, permettre voilà, d'avoir de, des notifications que vous aurez au préalablement choisies depuis votre application. Car oui, sur l'application, vous allez pouvoir sélectionner quelles applications seront capables de vous envoyer des notifications. Qu'en est-il maintenant des notifications de SMS Les SMS, si vous avez un téléphone Android, vous allez avoir une option en plus que sur iPhone. C'est-à-dire que lorsque vous allez recevoir un SMS, vous allez pouvoir sélectionner des réponses rapides. Ici, oui, ok, merci. Envoyer un emoji, non merci, super, d'accord, j'arrive bientôt, etc., etc. Ces réponses rapides vous permettront du coup directement de répondre par SMS avec un message prédéfini à, vos, à votre interlocuteur qui vous a envoyé un message. Vous allez pouvoir aussi personnaliser ces réponses rapides directement via l'application. Ou vous allez pouvoir par exemple mettre... Je te rappelle plus tard, je suis en réunion, si vous avez souvent une réunion, etc. etc. pour du coup, cliquer et l'envoyer directement. Pour ce qui est des appels, maintenant, vous allez pouvoir recevoir des appels et aussi émettre des appels directement. Soit vous allez pouvoir aller voir votre historique d'appels, soit vous allez pouvoir directement aller dans vos contacts, ici. Et là, vous allez pouvoir, via l'application, ajouter des contacts qui vont apparaître ici. Vous allez pouvoir recevoir des appels et émettre des appels bien entendu depuis ici contact en appuyant sur compte vos contacts lorsque vous allez écouter les musiques vous allez pouvoir du coup les sortir directement sur la montre avec un son qui sort directement sur la montre ou vous allez pouvoir directement aller ici dans canal audio pour ajouter des écouteurs euh, écouter les musiques de même vous allez pouvoir écouter bien entendu les musiques stockées sur la montre directement mais vous allez pouvoir aussi simplement faire euh, de, du contrôle de musique via le téléphone cette option elle est paramétrable directement sur l'application. Au niveau des autres un petit peu applications Smart, vous allez retrouver bien entendu la lampe torche qui va vous permettre euh, d'éclairer via votre montre un, un endroit. Vous allez retrouver chronomètre, minuteur et euh, timer. Vous aurez aussi la possibilité de faire sonner votre téléphone, vous aurez la possibilité aussi d'ajouter des cartes mais malheureusement lorsqu'on va aller sur Huawei Santé on verra que ces cartes ne sont pas encore disponibles en France. Vous allez pouvoir ajouter un agenda, vous allez pouvoir après aussi utiliser des applications un peu tierces comme Petal Maps et d'autres applications tierces que vous allez pouvoir euh, directement télécharger sur l'application. Car oui, sur l'application Huawei, vous allez pouvoir aller dans l'app Galerie et chercher des applications, des applications un petit peu tierces pour pouvoir aller un peu plus loin comme Caméra Opus, qui va vous permettre en gros de faire un remote de la caméra, e-send musique, euh, Radar Bot, etc, etc, Météo, le sport, etc. C'est des applications, du coup, tierces, qui vont vous permettre d'avoir quelques petites euh, informations en plus, comme par exemple, voilà, Petal Maps, qui va vous être un petit peu, euh, vous permettre de vous diriger comme une, une carte, mais bien entendu, pour ces applications tierces, la plupart, il faut qu'il y ait l'application Petal Maps sur le téléphone, et que, après, vous lancez les deux en même temps, pour pouvoir en gros juste retranscrire au niveau des notifications ce qui se passe sur le téléphone sur la montre Voilà pour ce qui est de la partie Smart grosso modo On est euh, sur une montre avec de très belles finitions haut de gamme Des grosses euh, performances au niveau sport qu'on va parler Et après vraiment au niveau Smart on est sur ce que Huawei sait faire On est sur ce qu'on va trouver sur les autres modèles Parlons maintenant de la santé au niveau de la santé sur cette montre, vous allez pouvoir accéder à vos données de santé euh, directement via les widgets. Après, bien entendu, on verra ce que ça donne sur l'application. Mais vous allez avoir votre rythme cardiaque ici, la SPO2, là vous allez avoir vos cercles d'activité et si vous allez un peu plus loin, vous allez avoir votre sommeil. A chaque fois, il sera euh, possible, euh, pas forcément via les widgets, d'aller voir un peu plus d'informations, mais plus lorsque vous allez aller sur l'application. Par exemple, dans l'application Sommeil, là, si je scroll, je vais avoir des informations de sommeil. Pareil, si je vais sur ici l'application avec les cercles d'activité, je vais pouvoir aller voir mes activités, mon nombre de pas, hier 12 000, aujourd'hui, euh, hop, on est à pas beaucoup, 1800, etc. etc. Ça, c'est euh, grosso modo les informations de base de santé. Après, vous allez pouvoir aller chercher encore plus de santé via deux applications. L'application ECG qui se trouve ici et l'application pour gérer euh, la détection de souplesse artérielle. Lorsque vous allez lancer un ECG, bien entendu, vous allez mettre la montre hop, sur le poignet. Puis, il va falloir bien entendu aller paramétrer l'ECG directement sur l'application et après, toucher, euh, tout sera indiqué sur l'application, toucher euh, votre montre pour qu'elle fasse l'ECG. La détection de la souplesse artérielle, elle va se prendre sur différents intervalles de temps, donc vous aurez directement sur l'application, on va le voir, euh, des données de détection de souplesse artérielle. Ensuite au niveau des applications de santé vous aurez aussi la température La température qui va être prise au poignet Donc là si on voit que j'avais 34,8 c'est pas que j'ai euh, bah, très froid C'est que la température au poignet c'est pas la même que euh, sur la tempe ou dans l'oreille ou sous le bras etc etc Donc c'est tout à fait normal Ensuite vous aurez bien entendu le stress, la, le sommeil la SPO2, bref tout ce qu'on connaît et qu'on a vu dans les widgets Et il sera aussi possible d'aller chercher des applications un peu tierces euh, Sur ce qu'on avait vu au niveau des applications tierces Pour avoir voilà, d'autres petites applications de santé comme un suivi d'hydratation euh, Avec un suivi de réveil, un, une mesure du poids, etc., etc Grosso modo on est sur ce qu'on connaît au niveau de la santé C'est surtout au niveau du sport où on va avoir des nouveautés car oui au niveau des nouveautés de cette montre ça va être la partie sport On en a parlé euh, durant la partie fiche technique de cette vidéo On va avoir des grosses caractéristiques techniques, des grosses résistances Qui vont nous permettre d'aller faire de la plongée sans souci. Alors pour lancer une activité physique on va pouvoir les retrouver ici via mon bouton d'accès rapide Mais sinon on va aller ici lancer une activité physique Si on va voir la plongée sous-marine Là, vous allez pouvoir choisir entre différentes plongées, plongée récréative, plongée en apnée, et euh, vous allez pouvoir, lorsque vous allez cliquer dessus, choisir si euh, vous avez un niveau de difficulté, si vous avez prendre certains gaz avec vous, euh, choisir la PO2 max que vous voulez, etc., etc., des mesures de sécurité. Lorsque je vais choisir ma plongée, je vais choisir entre eau de mer ou eau douce, et je vais lancer ma plongée. Là, je vais lancer ma plongée, l'écran... Ne marchera plus, c'est normal, je suis sous l'eau. Et je vais avoir la possibilité, du coup, de me déplacer directement avec les boutons. Là, on va avoir toutes les unités de plongée hein, que vous devez connaître si vous êtes plongeur. Je ne connais pas forcément tout, mais on aura aussi la possibilité, ici, avec le bouton de réinitialiser. Par exemple, la profondeur moyenne de la montre, on accepte, etc. etc. La profondeur est réinitialisée. C'est comme ça que vous allez pouvoir gérer un petit peu votre plongée. Vous allez avoir plein d'outils qui vous permettront euh, d'aller euh, très profond hein, dans tous les cas et d'optimiser votre plongée. Une fois qu'on veut l'arrêter, on appuie sur le bouton du haut et on arrête l'activité. Lorsqu'on va lancer une autre type d'activité, un truc un peu plus lambda, je ne sais pas, de la randonnée, de la course à pied, etc., etc. Si je retrouve ma petite randonnée, je vais pouvoir aussi avoir, bien entendu, le signal GPS, des informations de course, de randonnée. Et lorsque je vais aller tout en bas, je vais avoir la possibilité aussi de faire un trajet retour c'est à dire que voilà ma montre aura pris mon itinéraire que je viens de faire et je vais pouvoir cliquer sur trajet retour pour revenir sur mes pas tout en suivant la montre ce qui est plutôt pratique lorsqu'on va faire de la randonnée qu'on est perdu etc etc il faut aussi parler d'une grosse nouveauté qu'on va avoir sur cette montre que je n'ai pas encore qui sera dans la mise à jour qui sera faite dans quelques jours mais vous vous l'aurez c'est le nouveau expedition mode ça va être un mode expédition ça va être un mode d'expédition, un tout nouveau, qui vous permettra euh, de gérer une sortie, que ce soit des sports comme la randonnée, des sports comme le camping, des sports comme euh, du trail, bref, des sports qui vont mettre beaucoup, beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce qui va être l'essence de ce mode d'expédition C'est que vous allez pouvoir switcher, du coup, en mode expédition, et la montre va gérer automatiquement les signaux au GPS pour gagner en performance au niveau de la batterie. Grosso modo, lorsque vous serez en mode exploration, ça va jouer sur la précision un petit peu de votre GPS parce que là, si vous allez pas marcher pendant 40 km, vous n'avez pas vraiment euh, besoin de savoir au mètre près où vous êtes, à la minute près ou à la seconde près. Donc ça va jouer un petit peu là-dessus pour vous permettre d'avoir votre montre qui va vous tenir, qui va rester au niveau de l'autonomie tout le temps de l'expédition et vous aurez bien entendu aussi toujours la possibilité de faire un retour arrière un retour maison ce au delà de ça ce mode expédition aura un night mode c'est à dire un mode nuit qui vous permettra du coup de ne pas avoir à utiliser une grosse intensité lumineuse pour voir dans la nuit si vous êtes en train de faire du camping ou autre qui vous permettra du coup de gagner vraiment en énergie en autonomie c'est une des grosses nouveautés parce que cette montre hein, elle est costaud elle est faite pour ceux qui vont plonger, elle est faite pour ceux qui vont marcher, elle est faite pour ceux qui vont aller du smart, de la santé et du sport maintenant qu'en est-il de l'autonomie de cette montre on a 14 jours d'autonomie théorique bien entendu on va se retrouver un petit peu sur la même plage que les autres montres qui sont à peu près à 14 jours d'autonomie c'est à dire que moi dans mon usage quotidien mon usage assez soutenu on va être entre 7 jours et 10 jours d'autonomie sachant que voilà moi j'ai pas forcément utilisé euh, des euh, sports de plongée ou autre mais je l'utilise façon, de façon un peu plutôt smart avec un suivi de santé au max et quelques activités physiques donc on reste sur ce qu'on connaît des montres qui ont beaucoup d'autonomie entre guillemets, euh, de chez Huawei et sur le marché, donc c'est plutôt pas mal pour cette montre donc c'est plutôt pas mal Mer voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo test de cette montre de chez Huawei elle est vraiment très belle au niveau des points positifs hein, qu'on va avoir sur cette montre c'est bien entendu euh, qu'elle répond à peu près à tous les critères au niveau de design, de performance, etc. qu'on peut avoir sur une montre connectée. Mais voilà, on est vraiment sur quelque chose de haut de gamme. Un petit peu, un petit peu dans un positionnement comme une Apple Watch Ultra. Donc on est sur un prix qui va chercher un, un secteur de niche, c'est-à-dire des personnes qui vont faire des activités sportives un petit peu extrêmes. Mais je trouve que Huawei a bien réussi à se démarquer au niveau des matériaux de cette montre et surtout du design et des performances N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire En attendant la prochaine vidéo Vivez à fond, vivez high e tech N'hésitez pas aussi à vous abonner Merci et à bientôt sur ma chaîne